L'objectif de la vidéo est de voir comment on peut gérer les devis, les factures, les bons de commande avec le module vente du logiciel Odoo. Donc ici, je vais aller sur vente et par défaut, j'arrive sur tous les devis en cours. Donc là, les devis de l'administrateur, il y en a zéro, mais si je vais ici enlever le filtre mes devis, je vois tous les devis en cours, dont le devis des CRUJAC, là, qui est déjà passé en bon de commande. Donc là, je vous montre sur le deuxième, ici. Très simplement, ce devis a été validé par votre client, donc vous pouvez le confirmer, ici, tout simplement. Et donc, je reviens dans ma liste de devis. Vous voyez, je reviens sur celui que j'ai fait tout à l'heure avec le CRM d'Odou. Maintenant, je peux créer une facture. Alors, je vais faire une facture normale. Là, je vais faire créer une facture. Donc là, il y a une petite erreur qui se produit. Il me dit, soit vous devez d'abord livrer ces produits avant de les facturer. Donc ça, ça dépend de la politique de facturation. Soit vous devez changer le type de facturation sur le produit que vous êtes en train de vendre, c'est-à-dire les motobineuses de chez Staub. Donc là, je vais faire OK. Et effectivement, si je vous montre... La motobineuse. Là, je peux cliquer ici pour l'ouvrir. Hein. Ou alors, je vais dans Article, article. Et je cherche motobineuse. Là, voilà. Eh bien, je l'édite. Et dans l'onglet vente, ici, il faut que je dise que je peux facturer les quantités commandées et non les quantités livrées. Donc, ce qui est à peu près le cas, souvent, on est facturé au moment de l'expédition de la commande. Donc, ça veut dire qu'ici, je fais le petit camion, là. Donc là, je vais faire éditer. Je rajoute 1. À livrer je valide je reviens sur mon devis et maintenant vous voyez que livrer une donc là maintenant si je fais créer une facture bien je n'ai plus l'erreur il me crée bien la facture puisque j'ai livré le, le, la commande donc je peux bien maintenant la facturer Et voilà.